« Pierre, comment est-ce que je fais pour éviter la surcharge d'entraînement quand je m'entraîne 15 heures, parfois 25 heures par semaine ?» Et il y a plein de choses à faire. Et parfois, du coup, bah, on peut se fatiguer euh, mentalement, on peut se fatiguer physiquement, et donc derrière, bah, on peut se blesser alors qu'il y avait juste à éviter cette surcharge d'entraînement. Le premier point, on va revenir au, au basique, c'est-à-dire l'hygiène de vie, et surtout là, celui qu'on va prendre au-delà au de euh, bien s'alimenter et bien boire. On va venir à le sommeil, ok C'est vraiment important. Alors le sommeil, peu importe si tu es un gros dormeur ou un petit dormeur, mais l'important c'est que tu aies un sommeil qui soit un réparateur. Par exemple, moi, lorsque j'étais en Thaïlande en 2017, j'étais resté chez les, chez les moines pendant 20 jours à méditer et j'avais fini par 3 jours et 3 nuits sans dormir et sans m'allonger. Et bien, à un moment donné, j'avais questionné le moine, en fait, mais pourquoi Je ne suis pas fatigué, je ne comprends pas. Et du coup il m'a dit en fait la majorité des gens il me disait, pour reposer ton corps c'est très simple tu as juste à t'allonger et ton corps il se repose en revanche pour que le, le corps vienne se régénérer eh bien tes ondes tu dois être dans les ondes delta qui sont les ondes profondes de sommeil en revanche beaucoup de gens des fois vont s'endormir le corps va être allongé mais leurs pensée reste dans tous les soucis de l'avenir ou les souffrances du passé ce qu'ils ont aimé qu'ils soit autrement donc un pour ça, bah, c'est être clair avec tes émotions parce que moins tu as des émotions qui sont stockées, plus tu vas aller rapidement dans un sommeil qui est profond. Et du coup, plus tu vas, ton corps va se réparer. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est de vérifier des fois quand, quand tu sens que tu es fatigué et que tu n'as pas forcément euh, envie de t'entraîner. C'est est-ce que je vais m'entraîner parce que j'ai peur de ne pas être à l'auteur ou est-ce que je vais m'entraîner parce que je suis content d'aller m'entraîner alors bien entendu il y a des fois je vais aller m'entraîner parce que bah c'est comme tout il faut payer le prix mais il y a d'autres fois où on peut vraiment sentir qu'il y a une fatigue on peut sentir que l'entraînement il sera pas super utile et pourtant on y va pourquoi pour avoir une bonne conscience mais parfois alors c'est important de faire attention surtout quand on a une double activité c'est à dire qu'on peut être étudiant à côté ou alors on peut travailler à côté c'est important de, de faire vraiment attention à cela parce que Parfois, il vaut mieux être prêt à 100% mentalement et à 90% physiquement qu'à 100% physiquement et à 90% mentalement. Pourquoi Parce que c'est toujours la tête qui va entraîner le corps. Donc, plus la tête va être libérée, va être bien, plus ça va être simple en compétition de pouvoir pousser et rassure-toi c'est pas parce que tu loupes un entraînement que ça va être la fin du monde si tu es bien dans ta peau. Quand à l'époque, j'avais accompagné Michel Comte, qui pour la première fois de sa vie a fait champion du monde vétéran en judo, eh bien il m'avait dit qu'il s'était moins entraîné que les autres années. Pourquoi Parce qu'il avait confiance en ses capacités cette fois-ci. Donc, deuxième point est-ce que tu es entraîné par peur ou parce que tu as réellement envie Ce qui nous amène ensuite sur le troisième point sors des routines. À l'époque, quand j'étais en Thaïlande, j'étais resté deux mois dans les camps d'entraînement. C'était juste dingue de voir que tous les jours, on faisait la même chose. Et j'ai des amis qui sont partis en Thaïlande, certains qui ont qu on été champions du monde et qui m'ont dit Mais c'est dingue, comme comment ils sont. Bah, ça pourrait être vraiment optimisé. Je voyais que ce qu'on faisait en 5 heures à 6 heures d'entraînement par jour, avec une bonne stratégie de planification, on, on aurait pu le faire simplement en deux heures, deux heures et demie d'entraînement effectif et avoir exactement les mêmes résultats, tout en étant frais mentalement. Donc, sors de tes routines et amuse-toi à avoir une planification qui soit, euh, qui soit, ok, là c'est la période où je vais faire. Alors ça dépend des sports bien entendu, mais ça va être une, une période où ça va être plus du foncier de la préparation physique générale, ou là ça va plus être une préparation euh, physique qui va être spécifique ou une auxiliaire, peu importe, mais d'avoir déjà. Ces trois données et cette visibilité sur le calendrier. Ce qui m'amène du coup au quatrième point, c'est de planifier. En plus tu vas être au clair sur ton année et dans l'année, les compétitions qui sont importantes et celles où tu dois être au top du top du top, parce que, à mon sens, aujourd'hui, je pense que quand on a des des compétitions qui sont récurrentes dans l'année, peut-être 7, 8 compétitions, 10 compétitions ou tous les week-ends pour certains sports dans l'année, bah, ça peut être difficile d'être au top du top. À toute compétition, pourquoi Puisque bah, la vie est cyclique et nous-mêmes, on va avoir des phases où on va être en up, enfin en haut, et des phases où on va être plutôt en bas. Donc, si tu planifies ton, ton année et es capable de dire, ok, cette compétition-là, je suis au top, cette compétition-là, je vais être au top, cette compétition-là, je suis au top, et du coup, toutes les compétitions qui sont entre, bah, entre celles qui sont au top, c'est juste des compétitions de préparation où tu vas donner ton mieux, mais c'est surtout pour t'aider à être au top le jour J. Et comme ça, tu as une planification dans l'année et qui te permet de planifier ta récupération. Ta récupération fait partie de ton entraînement. Un coup, j'avais accompagné un sportif d'un niveau olympique. On avait pris les, les six mois de l'année qu'il avait. Il a fait que deux jours, que deux jours. En fait, quand il a mis la planification qu'il avait écrit sur papier, il a vu qu'il s'était autorisé sur les six mois que deux jours de repos. Et ce qu'il a vu, que c'était vraiment un non-sens. Et donc, il s'est la plus se mettre d'autres journées de récupération pour aller faire d'autres choses qui l'inspirent et lui permettent de complètement oublier le sport pendant un espace-temps et ensuite de revenir et eh bien être vraiment inspiré pour pouvoir se dépasser dans le sport. Donc pour résumer cette vidéo, pour éviter la surcharge d'entraînement, premier point, fais gaffe à ton hygiène de vie et notamment la qualité de ton sommeil. Partie 2, ensuite tu regardes si tu t'entraînes parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur ou parce que ça te fait réellement plaisir de pousser. Partie 3, tu sors des routines et je t'invite à vraiment savoir et en parler à ton entraîneur pour pouvoir de temps en temps sortir des routines de varier. Et enfin, le quatrième point de planifier. Planifie et les compétitions importantes et aussi les phases de récupération et tu verras qu’en faisant ça, tu pourras éviter la surcharge d'entraînement et d'être au top le jour des compétitions pour pouvoir donner le meilleur de toi-même.